tout le monde, c'est Winman. Dernière chance. Dernière chance. Merci à l'abonné PNG gnp 2000 pour le gélato 41. Malgré qu'il est terminé, je ne pas dessus. Euh, ça a un petit goût particulier que j'aime pas du tout. Euh, j'aime pas ça. Même toi, tu l'as considéré de A dans le message que tu m'as envoyé. C'est m'envoyé envoyé 4, 4 variétés. C'est celui que j'aime le moins. Pardon. Je voulais parler aujourd'hui des euh, produits qu'il faut que je m'achète pour faire pousser mes quatre plantes cannabis dans ma tente. La tente que j'ai eue gratuitement, gratuitement du site internet Indoor Growing Canada. Je les remercie encore. Et puis là, je vais acheter de la terre. Euh, J'hésite entre deux. On m'a beaucoup recommandé sur Instagram la Promix. Je pense que ça vient de Rivière-du-Loup, la ville euh, dans la province de Québec. Et la terre fafare. Donc, j'hésite entre la fafare et la Promix. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Euh, Écrivez-moi pas un autre euh, terre. Je veux vraiment prendre une de ces deux-là. C'est vraiment ceux-là que euh, les abonnés Instagram m'ont euh, recommandé. Pour ce qui est des nutriments, l'engrais, euh, on m'a beaucoup recommandé Advance. Mais je pense que Remo, hein, Remo euh, l'abonné, euh, pas l'abonné, mais le YouTuber Remo, que j'ai rencontré à la place Bonaventure l'année dernière avec preuve à l'appui, avec les photos dans Instagram. On a fumé ensemble avec lui et son équipe. Euh, les, les nutriments à Remo, les engrais à Remo, euh, ce qu'on fumait, c'était ses produits, son cannabis, c'était vraiment haut de gamme, c'était gazi tout le temps, tout le temps, c'était vraiment incroyable. J'ai vu la cocotte, je l'ai senti, je l'ai fumé. Donc pour l'engrais, euh, je pense que Remo va l'emporter. Euh, on m'a suggéré le super charger super charge kit donc c'est vraiment là euh, un petit peu de tout euh, et pour ce qui est de la lumière la lumière écoutez j'ai eu une douzaine de réponses j'ai pas eu une réponse pareille euh, toutes les réponses sont bonnes toutes ces réponses sont bonnes non écoutez j'aimerais peut-être avoir une lumière de qualité euh, ça va être du long terme, je veux vraiment l'utiliser. C'est une passion qui est, est en train de se développer. Euh, écoutez, euh, je ne pouvais pas m'intéresser à ça avant, c'était illégal. Maintenant, le cannabis, c'est légal. Il y a des SQDC. Euh, il y a les quatre plans là, qui est les zones grises, qu'on a le droit, qu'on n'a pas le droit. Euh, écoutez, c'est incroyable, ça m'intéresse tellement. Puis, je, je sais que je vais aller euh, vers le 4A, euh, je veux que mon cannabis brille, je veux que mon cannabis euh... je, veux, je veux être fier de mon cannabis, vous comprenez. Je, je veux euh, qu'il y ait une belle structure. Je veux, je veux que les trichomes débordent. Je veux pas qu'ils soient morts. Hein? Il y en a qui c'est vraiment mort. C'est pas brillant, c'est pas euh, glacé. Hein? On dirait là. Euh, Broken Coast, Grail, hein? c'est. Souvenir, hein? on dirait que c'est glacé. Hein? Euh, mais c'est ce que j'aimerais avoir. Euh, J'imagine qu'il faut pouvoir payer euh, un peu plus cher pour l'engrais, pour avoir euh, des meilleurs produits. Euh, S'il le faut, j'aimerais vraiment, vraiment euh, me, me les procurer. Beaucoup de gens m'ont convaincu d'acheter des graines féminisées. Euh, j'avais des graines que j'avais trouvées dans un paquet de, de cannabis que j'avais acheté à Canessatake, à Oka. Je pense que ces graines-là faisaient la job, mais on m'a fortement, fortement, fortement d'acheter des graines féminisées euh, d'une variété que j'aime. Et euh, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Écoutez, on est encore au mois de juillet. Toutes ces choses-là vont vraiment se faire au mois d'août. Euh, il le faut. Là, je vais vraiment me concentrer dans les 31 vidéos. Pour le mois de juillet. Et puis ça bouge beaucoup, hein, Woman. Oui, Donc euh, au mois d'août, je vais vous faire là, des, des, des vidéos sur la terre, sur l'engrais, sur la lumière que je vais m'avoir procuré. Euh, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte. J'aurais aimé ça peut-être prendre le cannabis, les graines de cannabis attaqué, de, de cannabis attaqué pour me pratiquer. Mais on m'a dit que ça allait être pas si pire et puis que je vais quand même avoir un résultat, euh, même si c'est un résultat euh, bas, si j'ai pas beaucoup de, de, de cocotte, même si j'ai pas, euh, peut-être même nécessairement la qualité, on me dit que ça va quand même être rentable, même si j'achète là pour euh, 60 dollars de graines, euh, on parle peut-être de 5 graines pour 60 dollars. Je pense que tous les prix, il y a tous les prix. J'imagine que les prix vont être la qualité en général, en général. Euh, quand on paye plus cher, en général, on a plus de qualité. Euh, donc, vraiment, mois d'où, ça va être là-dessus que je vais me concentrer. Winman va se concentrer là, sur euh, sa tente, les produits à avoir, <coughs> euh, ventilateur, euh, tank à charbon pour pouvoir euh, enlever euh, l'air, euh, enlever le... le <coughs> la senteur de cannabis, et puis la rejeter à l'extérieur. Écoutez, beaucoup de travail, beaucoup de travail, euh, Winman n'a euh, si en... pas beaucoup d'expérience. Je n'ai pas d'expérience pour faire du, pousser du cannabis à l'intérieur, j'en ai seulement un petit peu pour faire pousser à l'extérieur. Donc, c'est deux games totalement différents. Euh, j'en suis conscient. PNG, GNP2000, merci pour tous tes dons que tu m'as faits. Euh, tu m'as donné quatre variétés, sinon cinq. <rire> <rire> Un gros merci, et puis là j'ai dit barré, mais je pense que j'aimais beaucoup le PPP, et puis euh, j'ai vraiment effacé les autres. Écoute, écris dans les commentaires ce que t'en penses de la terre euh, Promix, de la terre euh, fafar. dis-moi ce que t'en penses de l'engrais Remo, mais je pense que ça c'est unanime. Il me faut une lumière, il me faut une lumière, je suis prêt à payer. Je suis prêt à payer, euh, je veux une lumière haute. Je, je veux être fier de ma lumière. J'ai commencé à regarder des modèles, <rire> puis j'aime bien les lumières, euh, c'est comme les, les panneaux, euh, c'est comme les, un rectangle, puis il y a plein de petites pins dedans, je trouve ça tout au bout. Je ne sais pas si c'est euh, récent ou c'est euh, en retard de 5 ans. Euh, écoutez, j'imagine que ça doit être assez récent. Laissez-vous aller dans les commentaires, s'il vous plaît. Laissez-vous aller. Euh, J'aimerais qu'on aille voir là, sur Indoor Growing Canada. C'est là que je vais me procurer ma lumière. Donc, ce euh, serait le fun là, de pouvoir euh, avoir le lien euh, spécifique précis pour les lumières que vous me suggérez. Si vous avez des choses à acheter, passez par le lien, s'il vous plaît. Ça va me donner un petit peu de sous. Euh, Indoor Green Canada, c'est affilié à Winman. Euh, les gens ont déjà commencé à acheter sur le site. Ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à mes Patreons encore. Mes Patreons qui qui lâchent pas à tous les mois. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup. Donne un pouce à la vidéo. Va toujours sur mon Instagram, Winindicoman. Et puis, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchau.